« Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. » Aujourd'hui, je vais vous parler de, euh, du livre Épître de Paul aux Corinthiens. C'est la première lettre que Paul a adressée aux Corinthiens. Je remercie quelques-uns d'entre vous qui commencent à réagir sur le, les réseaux sociaux et qui commencent euh, à entamer des discussions, mais je veux dire des discussions... Euh, tout à fait et, positive, et ça va de soi, et pour vraiment et parler de, de la Bible avec nous. Donc, ils ont leur point de vue, c'est tout à fait normal. Parce que j'avais parlé du livre de Romains, et il y en a certains qui m'ont demandé aussi, que, qui, qui me disent que la loi est toujours valable. Moi, je dis que la loi est toujours valable, personne ne peut vraiment euh, dire que. La loi n'existe plus, on ne doit plus appliquer la loi. La loi, elle est applicable à tous les moments de notre vie. Nous qui sommes chrétiens, donc nous devons respecter la loi. Mais il y a certaines lois, comme les lois de Moïse, qui n'existent plus. Donc on n'a plus, plus besoin d'observer ces lois, ni les pratiques, ni les rituels juifs dans le temps. Nous passons sur cela. Nous allons étudier aujourd'hui le livre de euh, 1 Corinthien. Une épice écrite à Paul pour l'église, la première église qu'il a formée à Corinthe. L'église de Corinthe avait des multiples problèmes. Nous pouvons diviser le livre de 1 Corinthiens par cinq étapes, cinq parties principales du livre de 1 Corinthiens. La première partie, on peut parler de la division de l'église la deuxième partie, de la sexualité. La troisième partie sur les nourritures, que ce soit cachée ou halal. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est que la nourriture cachée ou halal. Et puis de l'assemblée chrétienne, l'adoption, la manière d'observer les cultes dans les assemblées chrétiennes, que ce soit des cultes à la maison ou bien dans les synagogues. Et puis la résurrection qui est un thème très important pour Paul parce que Paul, il a dit que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine, notre foi est vide. Nous allons commencer déjà avec la première étape, la première partie de, de, du livre de l'Épître de Paul aux Corinthiens. L'église de Corinth était vraiment divisée. Divisée dans le sens que et pour, Corinth est une grande ville où se trouvaient beaucoup de juifs, beaucoup de paniers, de non-juifs parce que les, les non-juifs, on les appelait des païens, des grecs, des romains, mais ils ont tous été convertis, et par la foi en Jésus-Christ, et après et la Pentecôte, et la venue du Saint-Esprit dans le monde entier. Mais le problème, c'est qu'il y avait cette rivalité entre juifs et non-juifs, parce que les juifs observaient des pratiques, et, et les non-juifs observaient des pratiques qui, qui n'étaient pas vraiment qui ne faisait pas plaisir aux Juifs. Donc, d'où cette rivalité. Donc, il y avait aussi quelques d'autres personnes qui entraient dans la ville et qui et commencent à prêcher l'évangile, comme Apollos et comme Cephas, qu'on appelle Pierre, l'apôtre Pierre. Mais cependant, cette ville était divisée parce qu'ils croyaient que, par exemple, soit Apollos prêchait mieux, ils ne voulaient pas voir Paul parce que Paul avait les démêlés avec et avec les chrétiens qui les battaient donc Paul a toujours cette marque contre lui malgré qu'il a fondé cette église mais certaines personnes ne voulaient pas voir Paul d'où Paul qui a écrit ce livre cette première épître aux Corinthiens pour leur dire qu'il n'y a pas de différence dans, dans notre église de Christ on n'a qu'une seule foi donc on est un corps, on constitue un corps et on a une foi et nous sommes les membres de cette église nous sommes les membres qui constituent ce corps, le corps de l'Église, que ce soit Apollos, que ce soit Céphace. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Il a dit qu'Apollos a, a, a, a, a semé, moi j'ai planté, et c'est l'Éternel qui fait grandir. Donc, je vais vous lire un passage que, dans lequel... Paul s'adressait à cette assemblée et pour leur parler premièrement de cette division. Dans le premier chapitre du livre de 1 Corinthiens, à partir du verset 10, nous lisons. Je « Je vous exhorte, c'est Paul qui parle, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chlorée, il y a des disputes entre vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Galius. Donc, il a, Paul il a démontré que ce n'est pas lui le vrai rédempteur, le vrai Christ. Celui qui, qui, qui peut tout, mais qu'il est qu'un serviteur. Et celui qui veut, par exemple, être maître eh, parmi vous, qu'il soit d'abord un serviteur, c'est ce que Paul a essayé d'expliquer. De, que ce soit Apollos, que ce soit Cephas, eh, dit Pierre, eh, parce que le nom de Séphas c'est le, le nom que, que, non, que, que eh, Jésus lui a dit qu'à partir de maintenant, tu n'appelles plus eh, eh, André, Simon, mais tu t'appelles Cephas, c'est-à-dire Pierre. Donc, euh, c'est là que, par exemple, Paul il a dit « mettez une fin à cette division, avec, avec cette dispute entre vous, parce que euh, et ça, cela ne va pas attirer les autres à accepter l'évangile de Christ, l'évangile que nous prêchons. » Donc, ce sera un vain effort euh, euh, d'avoir des disputes entre vous, donc cela n'aboutira absolument à rien. La deuxième étape que nous allons étudier, la deuxième partie, c'est sur la sexualité. Il y avait une débauche presque généralisée au niveau des églises. Au sein même de l'église des de Corinthiens, il y avait cette débauche sexuelle. Donc les gens de cette église de Corinthiai croyaient que euh, Christ est mort, il nous a donné, il a donné une très grande liberté. Une liberté d'action, liberté. Et ils n'ont plus besoin de faire les sacrifices pour euh, faire pardonner les péchés. Donc ils croyaient que, par exemple, on pouvait faire n'importe quoi. Et Paul et il a eu le mérite de dire, d'écrire à cette église pour leur dire « Arrêtez parce que ce que vous faites, même les païens, les pires païens, même ne le feraient pas, vous verrez vraiment cela comme une chose abjecte. » Donc c'est pour cela que Paul il a dit « Même certains d'entre vous eu à prendre la femme de son père, autrement dit sa maman, ou sa bien-mère, quel que soit le, le, le type de femme. » Donc Paul il a dit que, que celui qui le fasse, si c'était lui, eh, il n'a pas dit que c'est Christ qui donne. il aurait même mis cette personne de côté, l'exclure de l'Église afin qu'il qu soit eh, eh, à jeter aux pâtures, en pâture à, à Satan le diable, qu'il puisse vraiment eh, eh, eh, le faire comprendre que, eh, que vraiment ce qu'il qu fait est vraiment une chose abjecte. Donc, eh, il a dit ça, mais ce n'est pas vraiment pour d'amener l'âme de cette personne mais c'est que pour qu'il soit et pour qu'il se repentisse et qu'il soit entre les mains de Satan que Satan utilise son corps mais pas son âme et, et qu'il se répentisse et qu'il revienne et, et, et au bon endroit c'est-à-dire à, à, à Jésus-Christ le rédempteur de l'humanité donc c'est ce que Paul lui a expliqué donc cette pratique sexuelle il a dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps, c'est ce, le même corps que lorsque on, on, on sera ressuscité, on aura ce, ce nouveau corps, mais c'est avec ce corps, mais un corps spirituel, donc ce corps, il faut le protéger parce que c'est avec ce corps qu'on reçoit le Saint-Esprit. Donc, il faut bannir les mauvaises pratiques sexuelles. Que l'homme est une seule femme, que, euh, que l'homme ne va pas aux prostituées, etc. Donc, c'était le rôle de, de, de, de Paul d'écrire à cette Église pour leur faire comprendre que la liberté ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Il faut observer, et, et non pas les lois que, euh, que l'on avait autrement, mais vraiment observer une vie saine, une vie de sanctification. C'est ce que Paul il a fait comprendre. Nous allons entamer maintenant à la troisième partie. Concernant à la nourriture, il y avait cette, euh, ce problème également au niveau des chrétiens de Corée entre les juifs et les non-juifs. Parce qu'il y avait une pratique aussi dans laquelle et, et il y avait beaucoup de temples euh, de vaudou, si l'on peut employer une expression actuelle. Et les gens adoraient, et surtout les païens et les, les, les grecs adoraient des dieux, des faux dieux, dans des temples euh, dédiés à tout à, à cela. Mais cependant, une fois qu'ils ont sacrifié des animaux pour leur offrir aux dieux, l'animal, une fois mort, il les écorché et après, il les revendait sur le marché public. Et tandis que les petites bourses, les petites monnaies, ils achetaient cette nourriture, de la viande, qu'on appelle la viande halal, parce que ce n'était pas une viande bénie, c'était une viande sacrifiée aux idoles. Donc, ils les vendaient sur le marché public c'est-à-dire que les gens qui se soient non païens, ils achetaient cette viande. Donc les Juifs, ils disaient aux païens que vous êtes chrétiens, mais vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles. Paul, il arrive pour mettre, pour faire, mettre un frein à cette dispute également. Il a dit que, je vais vous lire un passage à partir du premier Corinthiens chapitre 8, et il a dit, chapitre euh, verset 4, pour ce qui est donc de manger et de viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, Dieu a fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais les idoles, ça ne fait absolument rien. Donc les idoles n'ont pas vraiment le pouvoir étendu. Car si y a qui sont appelés Dieu, minuscules, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes un et un seul seigneur. Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Tous ne le comprennent pas. Quelques uns après, la manière dont ils envisagent encore l'idole, mange de sa viande comme étant sacrifiée aux idoles et la conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le t elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles Autrement dit, Paul nous dit que ces personnes-là, ils avaient le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais si quelqu'un, votre frère, vous voit en train de manger de la viande sacrifiée aux idoles, il va se poser des questions. Il va se dire que lui, il mange de la viande et sa foi sera affectée. Donc c'est des personnes qui pensent que vraiment que vous êtes dans le péché et qui disent que si lui il le fait, moi je peux le faire, ou bien il aura il a sa conscience et qu'il lui... Euh, lui reproche et puis et donc peut-être bien qu'il sera vraiment déchu de, de, de, de, de, de, de sa foi et qu'il il, n'ira plus à l'église etc. Donc une, si c'est une occasion de chute pour ton frère, Paul nous dit nous avons la liberté soit de le faire si cela n'occasionne pas de chute pour personne, nous pouvons le faire mais si cela peut vraiment nuire aux autres il ne faut pas le faire. C'est ça la liberté du chrétien, la responsabilité que l'on doit prendre à propos de tout cela, de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, Dieu, Paul il a dit, ce qui rentre en nous n'est pas souillé, c'est ce qui ressort en nous qui est souillé. Donc, nous pouvons manger n'importe quoi, c'est parce qu'il va nous souiller. C'est ce que Paul il a dit. La quatrième étape que l'on va voir concernant le livre de le 1 Corinthiens, c'est ce qui concerne la communication, ce qui concerne l'adoption, l'observation et le principe de rester, d'adorer Dieu dans la table, d'adorer Dieu en plein, en, en, en plein culte. Donc, il y avait ce désordre généralisé de la part des chrétiens de Corinth que Paul il a mis en fait, en, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre. Qu il était du devoir de Paul de veiller à ce que l'Assemblée chrétienne soit une Assemblée et, et juste, une Assemblée et qui se comporte de manière saine. Et c'est pour cela que Paul il a écrit, il a dit, eh bien, il y a vraiment des troubles, dans cette, des troubles dans cette, au, au sein de cette Assemblée. Nous allons lire à partir du chapitre 11, quelques versets qui relatent bien euh, l'appréhension de Paul concernant vraiment euh, la façon que les chrétiens se comportent au, au, lors de leur assemblée chrétienne. Je vous, le, je, Paul il a dit, chapitre 11, à partir du verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, euh, de ce que vous retenez, mes instructions telles que vous, euh, je vous les ai données. Je vous demande que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte des son chef, « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non-voilée des son chef, c'est-à-dire l'homme, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image de Dieu. » En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc il poursuit encore, encore, donc c'est tout le chapitre 11. Le chapitre 12, également, qui parle des principes de l'Église, de la diversité de dons, de la diversité de dons, il a parlé de dons de prophétie il a parlé de dons, toutes sortes de dons que l'on a dans les Églises. Donc, et il a parlé du rôle de la femme aussi au sein de l'Église. Donc, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, donc il faut bien se méfier parce que et, les interprétations, et, il ne faut pas les sortir de leur contexte. Donc il faut le prendre, parce que Paul, lorsqu'il a parlé de la femme, c'était de la femme corinthienne. Il n'a pas vraiment généralisé le cas, parce que les femmes corinthes, ce n'étaient pas des femmes qui avaient euh, cette attitude euh, euh, chrétienne, disons, euh, euh, comme les Juifs, et non la façon d'obéir à leur mari, mari d'observer la loi, d'observer de, de, de, les principes divins. Donc c'était des femmes qui euh, venaient être euh, évangélisées. Donc euh, et surtout, ils n'étaient pas vraiment enseignés par, par leur mari, ils n'avaient pas cette habitude-là. Donc c'est pour cela que dans les églises, les femmes parlaient. Euh, parlaient beaucoup, interrompaient leur mari quand il, il voulaient poser des questions, etc. Donc c'était un désordre total euh, du bruit, parlaient beaucoup, etc. Donc Paul il a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et concernant les voiles également, c'était pour vraiment mettre une sorte de unification au sein de l'Église. Si certaines personnes pensent que les femmes païennes ne portaient pas de voile, ce n'était pas dans leur coutume. Mais cependant, et, et les femmes juives portaient des voiles euh, sur leur tête. Et il leur disait que pour être vraiment unis, il faut que tout le monde euh, dans les églises porte des voiles. Ben, il n'a pas parlé de Kiaba ou, ou de quoi que ce soit, mais des voiles qui vraiment couvrent leurs euh, cheveux. Mais pas, pendant qu'ils sont dans les églises, mais pendant qu'ils priaient, et pendant qu'ils observaient... Et, euh, euh, euh, dans l'église, qu'ils adoraient dans l'église, dans le temple, ou le culte à la maison, donc ils devraient se couvrir la, la tête donc porter un voile. Paul a parlé oh, également de beaucoup de ministères. Des hommes, par exemple, eh, qui prétendaient être prophètes, eh, qui disaient n'importe quoi, ou bien qui parlaient en langue, mais eh, qui parlaient beaucoup de langue, mais qui n'y euh, qui, qui a pas d'interprète que personne ne comprenait, donc ils il, il, il parlait un petit peu de tout ça. Il dit lui-même, il parle beaucoup de langues, mais si je parle en langue que personne ne comprend pas, donc et, quelle est vraiment et, et, et la nécessité de parler en langue et que personne ne comprenne, cela ne euh, va pas sanctifier les personnes qui vous écoutent. Donc, il vaut mieux prophétiser. Si vous pourriez prophétiser le don, il y a plusieurs dons, que, que chacun vraiment s'associe à un don spirituel et qu'il peut vraiment jouer son rôle. Donc il a dit... Et à un autre la foi par le même esprit, un autre le don de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut donc le Saint-Esprit a donné la possibilité la capacité à tout individu qui demande à Dieu euh, euh, un don pour qu'il puisse l'exercer au sein de l'Église afin de ramasser un très grand nombre de personnes pour venir à Dieu et afin qu'ils qu soient sauvés. Donc c'est ainsi que Paul il a dit que vous, avez, vous pourriez avoir des dons depuis le jour où le Saint-Esprit est entré dans le monde le jour de la Pentecôte et il y a des gens qui ont, été, qui ont reçu ce, ce cet esprit et qui ont commencé à parler en langue comme c'était le cas pour des juifs également. Donc les juifs s'étonnaient de ce jour-là de constater que des étrangers, des païens recevaient le don du Saint-Esprit et ils adoraient Dieu ils, ils adoraient Dieu en même temps, en même temps que le Saint-Esprit euh, euh, vienne sur eux. Donc c'est pour ça que Paul il leur a dit que voilà, donc chacun peut recevoir le don eh, du Saint-Esprit eh, selon, selon ce que Dieu lui donne Est-ce qu'au dernier chapitre Paul il va entamer 20 mots, Vraiment un point capital eh, Dans eh, son épître, C'est la résurrection La résurrection de Christ Et notre résurrection Nous allons lire euh, le chapitre 15 et Paul il parle de lui -même. Et il a dit, on va commencer à partir du verset, euh, euh, du verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutes les fois, mais la grâce de Dieu qui est à, euh, avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts,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 Ne ressuscite point. Quand si l'amour mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est clair là-dessus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque l'amour est venu par un homme, c'est aussi par un, par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il y a un petit point absolument nécessaire que je vais vous dire. Lorsqu'il a dit que Christ a le premier, c'est-à-dire le premier de toute chose, celui qui s'est ressuscité, ressuscité par Dieu, et pour nous sauver. Il y a eu des résurrections avant. Et ce n'était pas parce que, quand on dit le prémisse, ce n'est pas par le fait que Christ s'est ressuscité et, et que et, et c'est fini. Il, il a le prémice, c'est parce qu'il s'est ressuscité, mais il est ressuscité définitivement. Tandis que les autres eh, qui ont, lui ont succédé, qu'il y a eu des, de, de, de, de la résurrection, Christ lui-même a ressuscité des, des gens, Lazare et bien d'autres. Même le jour de mort, il y a eu des résurrections, des gens qui étaient eh, dans la scène d'Abraham, qui... Ce sont qui sont sortis et qui sont allés dans la ville le jour de, de, de la mort de Christ. Mais ces gens-là ne sont pas ressuscités avec un corps spirituel. Ils sont ressuscités et après ils seront encore morts parce qu'il faut que, Paul nous dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce n'est pas la mort que nous devons passer pour que cette enveloppe chanelle nous quitte et que lorsque Christ va nous ressusciter et que nous aurons un corps spirituel, un corps est semblable à ce corps, mais un corps spirituel, un corps vraiment que l'on pourra faire beaucoup de choses comme les anges, etc. Donc c'est là que Christ, que Paul, il insiste là-dessus, la résurrection est réelle, il faut croire à la résurrection. Il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, et refusent de croire à la résurrection, disent que nous sommes morts et c'est fini, définitivement il n'y a plus rien à faire, donc, quelqu'un est mort. Non, on a une âme éternelle. Si on s'appelle Jonas Toussaint, c'est pour la vie, pour toujours. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, vous aurez des comptes à rendre parce que Christ va vous ressusciter. Et si vous avez fait du bien, vous allez le mériter. Christ va vous prendre avec lui et aller au sein du Père dans le paradis. Mais si vous avez fait du mal dans cette vie... Vous allez être ressuscité, mais poupé de ce que vous avez fait parce que vous allez vivre avec le diable en enfer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie et que je vous donne rendez-vous une autre fois pour l'étude d'un autre livre rédigé par Paul. Merci à tous et à bientôt.